you <laughs> Et eh bien salut à toutes et à tous Company, les même compagnie les 16h J'espère que vous allez tous très bien 28ème épisode de Far Cry 4 On va faire une libération d'otages comme promis En ce début d'épisode et puis après on ira Au Sentier d'Or voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire Je vous rappelle qu'on est au nord de la map actuellement Donc juste ici on a fait cet avant-poste Dans le dernier épisode On s'est un petit peu chié dessus et puis cet avant-poste là Également euh, le clocher Voilà nous sommes ici nous avions commencé l'aventure là J'espère que vous allez bien libération d'otages donc euh, Apparemment ça se passe dans les mines euh, De ce que euh, mon dialogue m'a dit, mais bon, en tout cas, euh, non, on n'est pas dans une mine Mais en tout cas, euh, il se faisait forcer de travailler dans les mines Du coup, euh, voilà C'est là-dessus qu'on va commencer cet épisode Oh, il y a un mastodonte carrément, c'est nouveau ça On a une nouvelle arme, la pépé Bison euh, On a également un nouveau lance-roquette lance Un, ouais, un lance-grenade lance du coup Qu'on va euh, potentiellement découvrir du coup face au, au mastodonte Ça va être assez intéressant Donc le masto, va falloir le faire en dernier N'oubliez hein. pas le like évidemment D'avance, si vous savez que vous allez passer un bon moment et par la suite les commentaires qui font plaisir, je vous embrasse, bon visionnage. Hop là. Là on devrait pas être trop mal. Bon j'ai un mauvais souvenir de monter les échelles, n'est-ce pas euh, J'arrive à localiser absolument personne. Le sniper si je le bute, je suis dans... Ah voilà. Ok. Déjà j'ai deux otages. Déjà j'ai deux otages. Le masto faut vraiment que je le fasse à la fin. Le sniper il parle tout seul. Il y a quelques problèmes. Alors là j'ai pas compris comment je me suis fait cramer. Mais je me suis fait cramer. Je me suis fait cramer. Oh non il va buter les. il va buter les otages. Bon allez go Il faut que je sauve ces deux otages Oh non il en a buté un J'ai trop le seum Pourquoi ça se passe mal Bon il reste plus que lui Allez on va on va essayer notre arme Ah pas mal euh, J'ai libéré combien là Otage sauvé 3 sur 4 Ah, oh, j'ai trop le seum Ils ont aucune pitié ces salauds hein. J'ai pas compris comment je me suis fait cramer C'est bien dommage c'est bien dommage. Ah bah, j'ai un deuxième otage là. Je sais pas où est le, le troisième. En tout cas, malheureusement, euh... malheureusement, il aura péri. Euh, pardon, excuse-moi. Je te détache. Où est le quatrième Où est le quatrième Vous savez Ah, je suis un peu deg. Je suis un peu deg. Là. Ah je suis quand même un peu deg Ah mais c'est ici que je me suis fait cramer en fait Ah fais chier Mes chers fils ma meilleure fille ma tendre épouse Je descends de la montagne pour me rendre en ville et vendre nos récoltes au marché J'ai besoin que vous vous occupiez de la ferme en absence Ah là là merci. Bah désolé hein euh, Je suis un peu deg pour ce début d'épisode je vais pas vous mentir En tout cas on va aller voir du coup le sentier d'or <rire> Sur le chemin il y a un avant poste <rire> Bah ouais les gars De toute façon on n'a pas le choix c'est sur le chemin Donc euh, go hein ah oh, purée. Donc quelle sauce on va encore se faire manger, je ne sais pas. Mais on va se faire manger. Pas mal en tout cas le lance patate. faut juste prendre en compte qu'il faut, euh, bah mitrailler quoi en fait. Hein. Il faut vraiment lancer plusieurs. C'est vrai que le RPG ça one shot, mais euh, le lance patate ça one shot pas forcément. Donc euh, donc donc voilà, à prendre ça en compte quand même. Et puis niveau visée aussi c'est pas pareil. Le lance roquette il va tout droit euh, jusqu'à un certain point et euh, bah les lance patates évidemment. Oh Ouais. Aïe. Ouais. Non mais frère alors là je, je prends tarif non, Frère je peux rien faire Alors là Alors là Voilà Alors par contre je me suis attiré les foudres J En bat les couilles Wesh ouais. Et on peut pas être tranquille! Par contre, c'est pas une blague. C'est pas une blague depuis qu'on est dans le nord de la map. Euh, on prend tarif. Hein. Et j'ai vu vos commentaires. Vous êtes aussi. Euh, vous, vous êtes nombreux à penser aussi que Far Cry 4 est quand même plus compliqué que, que tous les autres Far Cry confondus d'ailleurs qu'on a pu faire. Et c'est réel. Hein. Far Cry 4 est quand même plus compliqué. Mais alors là, maintenant qu'on est dans le nord, les gars, c'est encore une autre histoire. Là, c'est encore une autre histoire. Par contre, je me suis arnaqué. Elle est où ma troisième peau là? Elle est où ma troisième peau Elle est en bas Ah oui elle a glissé Oh quel enfer Avec ça je peux faire quelque chose ou pas Je crois que j'ai besoin de ça pour confectionner un truc Je suis pas sûr On va vérifier Peau de yak, oui confection tout à fait Sac d'appât Bon, bah, écoutez En vrai j'en ai un peu rien à péter Mais bon au moins, euh, au moins voilà euh, Les points de compétence on a dit qu'on touchait pas pour le moment Bref allez Continuons euh, notre épopée euh, Direction euh... <rire> L'avant-poste Eh ben je sais pas du tout euh... oh. Là on va vraiment galérer de plus en plus Il y a des bisons partout par contre hein. Alors là maintenant avec ma nouvelle seringue de chasse Niveau 2 Normalement ils sont pas censés m'attaquer si, euh, si je les utilise Mais bon j'ai pas envie de gâcher mes seringues Je vais tout simplement Contourner Et là il va falloir monter En tout cas les gars eh, pour ce qui vient de se passer Maximum de likes bien sûr je compte sur vous les loulous J'aime bien il y a des petits trésors un peu partout J'espère juste que là c'est pas un cul-de-sac Et que je peux monter parce que ce serait un petit peu embêtant Ah oh, les bruits d'ambiance j'aime tellement les bruits des animaux comme ça On se croirait sur Green Hell Vraiment hein C'est d'ailleurs que bon je vous en ai déjà parlé il y a pas longtemps Mais Green Hell j'aimerais trop rejouer au jeu Mais c'est tellement compliqué What Qu'est-ce qu'il nous fait, lui, là Ça m'a fait peur un peu, non Tellement compliqué, Grinel mais j'aimerais tellement y rejouer. Mais c'est vrai que bah, maintenant que je connais le jeu, ce serait plus pareil, quoi. Mais voilà, c'était la petite... Euh... La petite parenthèse. En tout cas, allez Heureusement, il y a les grappins. Et les grappins, ça fait du bien. Ah, je vous jure, si tu pouvais faire ça si facilement, si aisément euh, et enchaîner comme ça dans la vraie vie, surtout du premier coup lancer ton truc, euh, voilà, incroyable. Incroyable. Ok, a plus que 200 mètres, ça va assez vite. On a un ours qui a pas l'air très content. On est vraiment, euh, que ce soit la faune ou, ou les, les les gens, l'humain, on est vraiment pas bien accueilli ici. Hein. Franchement, on a été quand même bien mieux accueillis... Euh, sur, euh, sur la partie sud au début du jeu même Pagan hein Pagan il nous a bien accueilli bon maintenant là il nous déteste hein, ça c'est clair hein, avec tout ce qu'on lui a fait alors qu'il suffisait juste de manger son plat et puis on aurait pu déposer les cendres et finir le jeu mais bon évidemment pas après ce qu'il a fait euh, dès le premier épisode évidemment pas après ce qu'il a fait à notre euh, ami qui nous a justement amené jusqu'ici et, euh, et tout ce qu'il est en train de faire au peuple évidemment on est là pour euh, pour y mettre fin tu vas rien faire du tout toi. Ça y est, maintenant je t'ai vu toi. Voilà. Ça fait plus la maline maintenant. Hein. Elle est bien la Pépé Bison je pense. Elle fait moins de dégâts mais bon c'est quand même une arme qui me plaît beaucoup. Hôtel de Kalinag. Sympa ça Sympa. Euh ok. Ça me paraît bizarre de passer par là mais bon visiblement ça marche. Euh... Ah ouais ouais je pense que c'était pas fait pour... Oui, je pense plutôt qu'il faut faire ça <rire> Ça me paraissait bizarre en effet Et hop là Et là tu te foires, tu tombes, t'es mort <rire> Oh c'est beau Très très beau hein, ce jeu hein, quand même Il est arrivé Presque arrivé Oh non bichette Ah Ah ont... C'est comme sur Far Cry 3 et... oh, Vous vous souvenez de l'esprit Far Cry 3 Exactement la même chose Ils étaient en train de pleurer Et d'un coup ils m'ont dit Eh hey, salut mon frère <rire> C'est exactement la même chose Voilà bah ça y est Excusez-moi hein, je, les... je les dépouille hein. On n'oubliera pas ton sacrifice Merci <rire> Namaste. <rire> C'est pas marrant mais bon Il change de Ah les débiles Bon allez on arrive sur la zone J'ai l'impression d'être un vrai soldat là Arrivé sur la zone d'opération Ah encore un mastodonte Bon il y a deux alarmes Ça va encore me porter préjudice euh, Une alarme là bas Et Elles sont toutes au fond les alarmes excellent Ah Alors attendez Là j'ai une alarme en vue Et l'autre alarme je pourrais la voir sans aucun problème en faisant le tour Donc on va pas perdre de temps On va juste pas se faire cramer Et tout ira bien Regardez ça va aller très très vite Je ne vais pas vous décevoir Voilà Voilà je me suis déjà fait euh, cramer Chose qui n'arrivait jamais Jusqu'à présent C'est quand même dingue Mais là je vais pas appeler euh... En fait ils appellent pas les renforts Tant qu'ils m'ont pas vu Donc je peux les tuer non En vrai Attendez maintenant j'ai la pépé bison avec un silencieux Le mastodonte il est pas au courant je crois Vas-y Mais je suis à nulle part je suis, je suis partout et nulle part à la fois Je suis une chouette Elles se mettent à genoux En fait je suis le prophète en fait. Pour ceux qui ont la ref Faudrait que j'arrive à Faudrait que j'arrive à passer par là Et évidemment je vais pas pouvoir si c'est bon L'alarme est là Regardez bien Allez Voilà, oh là il n'y a plus d'alarme euh, Ils sont nombreux hein Ah oui d'accord Ah ouais d'accord Ah ouais d'accord Ah ouais d'accord Ah ouais d'accord ah, ouais, ah, ouais, ah, ouais, ah, ouais, Oh, fait, le tout fou Le tout arrive Il y a deux mastodontes Bonsoir un plaisir Un plaisir partagé bien sûr Il y a trois mastodontes Un plaisir Il y a trois mastodontes, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a trois J'adore ce jeu Bon là ils savent pas où je suis, et ça c'est chouette Et ça c'est chouette Ok Attendez je vais prendre la seringue, vas-y fuck Ils sont où là D'accord Okay. Bon, il reste deux mastodontes et un mec normal Voilà Ceci étant dit ceci étant fait n'oubliez pas le pouce bleu messieurs dames Voilà C'est vraiment bien ce lance patate hein. Vraiment rien ben Allez N'oubliez pas le pouce bleu On va directement aller voir ce... Enfin ça balle le sentier d'or N'en parlons plus. Très très bien. Allez hop. Quelle histoire, mais quelle histoire! Quelle histoire! Les infos de bon là, on a un assassinat. L'émission secondaire, c'est fini là. On arrête. On arrête là pour le moment. On va directement euh, voir le sentier d'or. Attendez, affiche de propagande. Par contre, ça tu connais. Ça dégage. Ils sont vraiment de plus en plus chauds. Hein. On, sera, on sera tous bien d'accord. Hop, le sentier d'or, il est ici. Mais attendez, il y a un clocher juste là, frère. Oh, excellent. Allez, let's go. Hello again La map est vraiment petite hein. <rire> Je répète ça à chaque fois, j'adore <rire> J'adore répéter ce que je dis déjà Est-ce que vous pensez que ça passe Bien sûr que ça passe Eh hey, regardez, je vais passer devant eux sans aucun problème Salut bande de losers Ils m'ont même pas vu Par contre là il y a des ennemis partout Il hein. y a du monde au balcon J'aime ce jeu autant que je le déteste Je pense que vous l'avez remarqué ça s'ouvre ça Non Heureusement qu'il y a des trous C'est franchement bien fait Bah là je peux rien faire Bah là, là je pouvais clairement rien faire C'est un plaisir ce jeu de merde <rire> Je vous l'ai dit je déteste ce jeu Comme je l'aime Il y a même des mastodontes maintenant sur les avant-postes c'est un truc de ouf Non ça c'est pas un masto ça Ça c'est pas un masto Bon maintenant qu'on sait qu'il y a un masto Ah il est mort Il est pas mort Il est pas mort On va savoir pourquoi Hein Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Ah. Bon. Ah, Paganine qui parle. Ok. Quel enfer! Quel enfer! Il est en train de péter un câble, Pagan. Eh, écoutez ce qu'il dit, Pagan, c'est excellent. Nous, le Sentier d'or, on massacre personne, on massacre que les méchants. Donc, dis pas des bêtises, Pagan Les innocents, on, on leur fera rien, d'accord À la mannequin. Ok. Quel épisode de folie là Quel épisode de folie On est même pas encore allé voir le Sentier d'or. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui nous attend Je ne sais pas. Mais on va très vite le savoir. Allez hop, ferme-la. Ça dégage Plus que 5 Clochers à libérer messieurs dames Ça va très très vite là Ça va très très vite Col de Gornac oh, Est-ce qu'on peut détruire ce pont Dites-moi que oui ce serait incroyable Ruine du temple de Devis Pas de facture ici Pas de Devis Camp de Sherpa Gumonta Très bien merci à tous et l'année prochaine euh, Gratuit au comptoir Ah bah c'est marrant ça Parce que je l'ai acheté C'est la MP5 c'est ça Ah purée je suis pas patient hein. euh, Du coup J'ai bien fait de l'avoir acheté à l'époque la MP5 Parce que j'en ai eu bien besoin hein, Plutôt que d'attendre Parce que si c'était que maintenant qu'on débloquait la MP5 oh, On aurait été un petit peu dans la sauce Bon le sentier d'or euh, Je peux prendre une tyrolienne Ouais parfait Let's go Oh. Bon, J'ai zappé une affiche de propagande mais c'est pas grave Besoin d'aide, rien à péter Salut les cochons Vous êtes gentils hein. Bah oui hein. Ah non c'est des sangliers, ils sont pas ils sont pas gentils, je suis con Oh Oh, oh. Voilà tiens J'ai pas besoin de les tuer, ils ont compris euh, Vous voyez cette ruche d'abeilles Eh bah ben, il faut les préserver parce que les abeilles c'est important <rire> J'allais faire une dinguerie mais je l'ai pas fait euh, Est-ce que je peux grimper là Dites-moi, parce que sinon je suis en train de me faire arnaquer Et j'aime très rarement Qu'on m'arnaque pour être honnête, les seuls qui arrivent à m'arnaquer, c'est ma banque. Et ça s'arrêtera là. <rire> euh, ouais, je pense que je peux passer par là sans trop de difficultés. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de tomber, euh, qu'on n'a pas fait de tourner de, de moulins là. De moulin prière. Peut-être pour ça que je me fais euh, massacrer la tronche. Ah, attendez, il y a un événement karma. Protéger le peuple contre les prédateurs. J'arrive, mais il y a des. Mais... Ah, les sangliers, c'est des prédateurs Je savais pas du tout ça. Mais ils sont où les, les gentils là Ah voilà Bah j'ai échoué la mission, apparemment. Euh, Longinus, ah oui, là il y a Longinus. Moi je m'en fous de Longinus. Toujours dans sa tente là. Moi je veux voir le sentier d'or. Oui oui, j'ai pas votre temps là. Jay, tu tombes bien. Pagan va diffuser un message. C'est quoi ce bordel Je sais pas, mon frère. Mais on va le savoir bientôt. Bon peuple du Kirat. Je sais que vous serez tous ravis d'apprendre que la nouvelle de ma mort est totalement et entièrement inexact. Je suis en vie et tout va bien en ce bas monde. Mais la vie, c'est le changement. Et je t'implore, Kirat, de suivre mon exemple et d'en tirer une influence positive. Le changement nécessite la force et cette force, je sais qu'elle est en chacun de vous. J'ai moi-même assisté à des changements dans ma propre organisation. Miss Noor et Monsieur Paul De Pleur, après des années à mon service, ont décidé de s'en aller. Je sais que, tout comme moi, vous leur souhaiterez bonne chance pour leurs futurs projets. Mais comme eux, nous devons aller de l'avant, sans état d'âme. L'attentat fait à ma vie n'est rien de plus qu'un symptôme de la résistance au changement. Je vous rassure. Yuma Lo, ma fidèle commandante en chef qui supervise nos opérations minières au complexe KEO, s'interposera entre moi et d'éventuels assassins. Elle préférerait se sacrifier plutôt que de voir quelqu'un me faire du mal. Essayez, je vous mets au défi. Je serais curieux de vous voir la mettre à l'épreuve. <rire> en résumé, le changement est bon. Accueillez-le. Votre roi est vivant. Réjouissez-vous. Et Yuma attend, telle une sentinelle. Elle attend. Venez donc. Je crois qu'il nous appelle, mon frère. Les mines. Tu sais quoi faire. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. En plus, c'est un sacré menteur, le Pagan. Hein. Bon, il a bien raison, c'est comme ça dans la vraie vie aussi. Enfin, Il a fait croire que c'est deux qu'on a assassinés. Hein. Je rappelle qu'on a assassiné Nour et Paul de là, mes couilles. On les a assassinés tous les deux. Et il fait croire à son peuple qu'ils ne sont pas morts, mais qu'ils ont décidé de s'en aller. Mais alors, que va-t-il dire Lorsque nous allons assassiner Nour... Euh, non, qu'est-ce que je raconte Euh, Yuma, voilà, Yuma. Qu'est-ce qu'il va faire quand on va assassiner Yuma Va-t-il dire que, finalement, Yuma on a eu assez Je m'excuse souvent pour les premières impressions laissées par Yuma... Elle a une capacité remarquable à massacrer ses premiers rendez-vous. J'adorerais que vous puissiez vous rencontrer sous de meilleurs auspices. Elle a vraiment été un élément déterminant dans la plupart de mes succès. Elle négocie les traités avec mes partenaires internationaux, elle surveille et Paul, et elle trouve encore le temps de diriger mon armée. Enfin, il y a quand même cette récente obsession pour les superstitions qui ratinent. Elle croit que je ne sais pas pour les expéditions qu'elle a envoyées dans les montagnes à la recherche de peintures magiques ou de je ne sais Quoi. Je suis aussi ouvert que n'importe qui Pour permettre quelques pertes humaines Et faire plaisir à mon employé Mais quand on me pique un peu trop mes jouets Je finis par couper quelques mains Oh là oui d'accord euh, Ça ne rigole plus mais ça, va pas à la tête ça ne rigole plus, est-ce que je peux atteindre le truc là-haut là, là Non d'accord je vais aller me faire foutre euh, Bah y'a pas de problème on va aller voir Yuma t'inquiète hein. a absolument aucun souci à ce niveau là Moi je suis carrément partant euh, Qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que je voulais dire bah, c'est vrai qu'on en a pas encore beaucoup parlé, euh, alors peut-être qu'en commentaire vous avez débattu, j'ai pas encore pu voir vos retours là-dessus, évidemment le soleil va se coucher comme d'habitude, on n'a pas de chance. Euh, mais concernant euh, Willis, euh, ce traître de la CIA qui nous a euh, bah, abandonnés hein, justement chez Yuma, hein, c'est pour ça que j'y ai pensé. Euh, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion encore d'en dire grand chose parce qu'il m'a tellement saoulé, tellement dégoûté, et j'avais tellement plus de souvenirs de, de cette trahison que bah, ça m'a fait un petit choc. Et que peut-être j'ai voulu l'oublier. Mais c'est vrai qu'on s'est quand même fait euh... Voilà on pensait en apprendre plus Alors on en a apprend plus quand même sur le daron et, et la daronne on, on a compris que la daronne aimait bien euh... Apparemment Aimait bien quand même Pagan et, et, et vice versa Que le daron il s'est fait assassiner euh... Et, euh... et que le daron a donc créé le sentier d'or et tout ça Maintenant euh, il nous a quand même euh, trahi euh, le salopard là Le Willis Bref N'en parlons plus on le verra plus Retrouver Yuma, j'ai cru que c'était écrit retourner Yuma Mais je pense que ce sera pareil T'inquiète pas que je vais la retourner Minkeo, euh, Là on est parti pour une longue quête hein, si vous voulez mon avis euh, Ça va être assez intéressant euh, Très bien On va passer par la droite mais d'abord un petit peu de lecture Non ça m'a saoulé <rire> N'hésitez pas à mettre pause bien sûr Si euh, jamais un petit peu de lecture Je le sens dans l'eau, je le sens dans la terre Elle ne parle pas de ma bite euh, Excusez moi Ça c'est quand je suis stressé de ce qui va nous attendre Wow. C'est beau, c'est très, très beau. Euh, très bien. Un peu de lecture, les parchemins en sanscrit. Ah. <rires> Oh non, la flemme Ah non, c'est bon, j'ai cru qu'on était à Shangri-La. pitoyable. C'est toi que Pagan a envoyé pour me tuer Après tout ce que j'ai fait pour lui Avant l'arrivée de ta pute de mère, rien ne lui faisait peur. Personne ne pouvait lui résister. Et puis ta mère... Oh non, je déteste ce que je suis en train de voir les amis aïe, oui, oui, oui Eh oui, ça y est, le début des ennuis Le début des ennuis, messieurs, dames Voilà Elle l'a affaibli, ramolli Elle en a fait cette coquille vide et maniérée Et depuis ce jour-là Ce n'est plus un roi Il est brisé Et ça fait réfléchir Par contre on parle mieux de ma mère quand même Par contre ça, ça fait réfléchir ce qu'on est en train de voir Tu vois Si Sabal reprend le pouvoir Bah il sera comme Paganine Si Amita reprend le pouvoir, elle sera comme Paganine Enfin peu importe Ça peut pas fonctionner quoi, dans tous les cas Ça fait réfléchir la dictature quand même hein. Mettez en commentaire tous Ça fait réfléchir Non mais c'est vrai ou pas, ce que je dis depuis le début Détruisez la porte Détruisez la porte Ok j'ai des flèches illimitées Oh le ralenti Comme à Shangri la Je suis mort Voilà non mais là je, je, je pige pas là Là je, je pige absolument rien euh, C'est le Shangri-La du Kirat frérot je Ça me casse la tête Quoi Mais à quel moment toi Mais à quel moment Mais suce ma bite en fait Mais meurs Saloperie oui Pourquoi j'ai pas mes seringues C'est chiant là c'est chiant gris <rire> MDR Assassinat Enchaînement Enchaînement Enchaînement Non d'accord bah, Je vais me faire foutre Oh putain Ma parole Ma parole Allez Mais je ne peux rien faire en fait Attends On fait une pause Pousse Pousse Ralentis, ralenti, ralentis, ralentis. Ralenti. Voilà, bouge pas toi. Hop. Super, ça marche pas. Hop Voilà, toi t'es mort. Hop Hop Voilà, allez. Est-ce que c'est bon pour vous Comment je détruis cette porte là Superbe Je n'ai pas d'explosif. Euh... Je n'ai pas d'explosif Laissez-moi réfléchir Ah oh, Je sais pas, je me suis dit sur un malentendu euh, d'accord Détruisez la porte Bonsoir Détruisez la porte D'accord, bah j'y retourne Avant il n'y avait pas les points, mais bon, pourquoi pas eh, Je... je... je... Je suis au bout de ma vie, voilà. Je suis au bout de ma vie, c'est le cas de dire. Ah, des trucs hallucinogènes comme ça, ça me, ça me gonfle un peu. Hein. Wingsuit, c'est ça Je me sentais. Je croyais que ça s'arrangerait. Qu'il s'en remettrait. Mais non. Ce qui est brisé presque brisé. Moi, je vais te briser la nuque. Mais Pagan ne me brisera pas. Ce pays ne me brisera pas. Et toi non Tu ne me briseras pas Moi je vais te briser le cul En bas les couilles C'est ce qu'elle veut elle J'ai brisé la tête à Nour J'ai brisé l'épaule à, à Paul de Pleur, là. Je vais te briser le cul moi Je rigole pas avec ça moi Allez hop Je suis censé aller où là Alors là par contre je sais pas où je dois aller euh, C'est gênant là je dois aller où Bon bah je vais monter tout en haut Mais ça me paraît débile Ah je peux pas aller tout en haut voilà que c'est que cette merde là Ah là ici là un hein, grappin encore Non c'était là que j'étais avant Allez balance toi frérot Je comprends pas là Voilà je Là je suis au bout là Grappin Sauf que c'est de là que je viens, hein, si jamais. Attends, vas-y, on va se remettre là. On va réfléchir. Je prends le grappin là et après je vais où C'est pas vrai ça Ah là-bas Ah, j'avais pas vu. Quel débile Excusez-moi, hein, je suis un petit peu con. Faut pas m'en vouloir. J'ai un bon fond quand même. Oh nice. Hop là, magnifique. Attendez, on refait encore une bascule. Allez Voilà. Bon Ça balle, t'arrêtes de déconner là, hein, si tu n'es que dans ma tête. Bah. On va se détendre C'est une façon d'accueillir les gens ça Très bien. On passe du bon temps en tout cas. Euh, on passe du bon temps. Belle grotte. Déborah, Ratatouille, on se croira à Paris. Oh waouh. Retour à la case départ. Tu Mais putain. J'aurais pas dit mieux là par contre pour on le arrête coup. Arrête de hein. faire Jojo. Oh ouais, touche-moi la bite. Chat ou quoi? On tous les deux ce que tu veux vraiment. Genre vraiment... Elle suce Pas de jouer au lit. What Mais... Mais quoi Cochons. Mais comment <rire> Ça te fait marrer ça Je panique Tu es Kalinag Mais tu es où Kalinag C'est qui Kalinag d'ailleurs Ah bah oui Mais non c'est pas Yuma Kalinag Kalinag Oh Mais il y a un truc invisible qui me tire dessus Ah Hey oh, oh putain Même avec le ralenti j'ai foiré J'ai chié dans la colle Heureusement j'ai des flèches illimitées hein. Bon allez ça m'a sauvé. Oh là là Mais l'angoisse L'angoisse Ça prend 30 ans à régène en plus Allez Là je vais sortir je vais me faire goumer. Joli ça STP derrière Non elle est où Elle est là Oh putain Eh je pète, pète mon câble hein? Je pète mon câble T'es où T'es là Bouge pas Bouge pas Voilà Exécution Ensuite c'est pas fini Oh non Bah non Ah Oh non mais non mais non Mais non Comment voulez vous Voilà Attends Attends Comment voulez-vous? Arrête. Eh, hey. non, arrête. Stop. Ça suffit, ça suffit. Ça suffit. On a bien rigolé. On a bien rigolé. Bon, le tigre. Le tigre. Oh, le tigre. Paf. Ça dégage. Paf Allez bien sûr, bien sûr. Mais ta gueule. Non mais c'est insupportable en fait. C'est insupportable. Oh putain. Oh l'angoisse. Vas-y charge. Voilà. Oh non frère c'est trop ça me saoule. Viens voir, viens voir. Allez bien sûr. Allez Mais il respawn à l'infini lui Tu me saoules Allez, non là par contre euh, vraiment je vais péter mon câble. Voilà, allez hop. Ferme là toi. Voilà. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Oh non, c'est trop, c'est trop. Non, c'est trop. C'est trop. Bon allez, eh, fumez-moi la gueule, c'est bon, ça m'a saoulé. En vrai là, euh, ça m'a saoulé. Ça n'a absolument aucun intérêt. Là, le M-Colorageux, vous le retrouvez, j'espère que ça vous fait plaisir. D'accord. Je, je me suis dit euh, c'est bon mais en fait non c'est pas bon C'est bien c'est même quand t'es camouflé derrière tu te fais quand même euh... Allez un combat équitable Bon bah big up hein. Alors par contre j'ai fait mes plus beaux moves là Là j'ai fait mes plus beaux moves mec Okay. Oh putain Ah ouais lui il cherche pas lui Lui il cherche pas midi 14h Exécution Oh je suis content là Je suis content je suis content je suis content j'en avais marre Allez hop Kalinag je sais pas t'es qui mais tu prends ce que tu mérites Complètement La rage m'a emparé La rage saisie de WAM Donc wake me up Il faudra go, go. Allez autour de Yuma là maintenant Bah elle est morte c'est bon hein. Incroyable Incroyable Allez hop Ressaisis toi frérot Euh on a rien compris à ce qui s'est passé, t'inquiète pas. Vengeance mission réellement terminée. What the fuck Ça balle. j'ai tué Yuma. Loué, soit banachour, c'est la volonté de Kira. Moine te regarde en ce moment mon frère Et il est fier de tout ce que tu as accompli Autour de Pagan et Jay Et ce sera fini, nous serons libres Alors j'ai fouillé euh, Yuma Elle avait une clé USB frérot C'est euh... bon pourquoi pas c'est original Putain on a réussi Donc là si j'ai bien compris euh... Bon là il faut que je retourne voir le sentier d'or Mais on va s'en arrêter là évidemment pour ce long épisode Mais si j'ai bien compris il reste plus que Pagan en fait Il a plus personne là avec lui là Pagan il est tout seul il a plus de bras droit, il a plus de bras gauche, il a plus de tub, il a plus rien Incroyable Ah oh, j'ai kiffé, enfin j'ai kiffé Allo, c'est gênant Voilà, euh, j'ai kiffé en tout cas euh, Le fait qu'on a réussi parce que C'est pas facile hein. C'est pas facile facile, alors moi j'aime bien tout vous montrer Quand même, pour être transparent je vais pas faire de coupure Pour vous, refaire, pour vous faire un perfect hein. C'est pas un film, c'est un vrai let's play Donc j'ai vraiment envie de, de tout vous proposer euh, J'espère que vous kiffez quand je rage quand même Parce qu'à un moment donné on rigole on rigole on voit pas le fond de la Nicole En tout cas les amis je compte sur vous pour euh, m'encourager un maximum avec un maximum de likes pour celui-ci On va faire le l'avant-poste pour le prochain épisode Et puis on ira évidemment avec le sentier d'or également euh, On va enchaîner directement Plein de bisous les amis Je vous kiffe Belle fin de journée à tous Peut-être bon matin si vous regardez cette vidéo le matin C'était Mkolo n'oubliez pas le like Ciao tout le monde